Bonjour, moi c'est Xavier, je suis chef d'équipe au sein du Lumina Service. Bonjour, je m'appelle Alka, je suis chef d'équipe de production chez Lumila. Bonjour, je suis Yann, directeur général. Alors Lumila, c'est une société fabricant et concepteur de luminaires à LED sur mesure pour les professionnels. Petite entreprise pour l'instant où il fait bon de travailler. Une entreprise de 17 personnes environ qui fabrique des luminaires LED et qui travaille avec des grandes entreprises comme la RATP, euh, la SNCF et plein d'autres. Lumila est une jeune PME d'une petite vingtaine de personnes, certifiée ISO 9001 depuis décembre dernier, spécialisée dans la conception et la fabrication d'appareils d'éclairage LED. Sa spécificité est que le service R&D est prépondérant par rapport à, euh, au service commercial. constitué d'à peu près 7 personnes euh, dans des métiers différents. Optique, mécanique, électronique, art, soft. Alors non, c'est pas si facile parce qu'en fait ils sont très exigeants. Il faut nous savoir s'adapter tout en restant en sécurité et on n'a pas le droit à l'erreur en fait. Je dirais non car on doit toujours prouver qu'on est aussi compétent et professionnel que les grandes entreprises. C'est pas compliqué de travailler avec des, des grands groupes, le plus compliqué étant de gagner leur confiance au départ. Une euh, fois cette confiance gagnée euh, en leur mettant en avant nos, nos atouts, par activité dont on a parlé tout à l'heure, l'adaptabilité, euh, travailler euh, principalement sur leurs besoins et leur fournir des solutions personnalisées. Une fois cette étape-là passée, on n'a pas plus de difficultés que d'autres de travailler avec ces, avec ces groupes-là. La rigueur, la réactivité et l'adaptation. L'Eredo c'est une entreprise innovante, professionnelle et conviviale. Le service, c'est la réactivité et l'adaptabilité du fait de nos petites structures.